Il faut que je m'entraîne à Battlefield. Parce qu'il y aura plusieurs modes de jeu ce soir. Il y aura plusieurs délires avec lesquels on va jouer. Je vais jouer avec Cola. Je vais jouer avec euh, Malatazar. Yuna. Alors on a le, on a le point A. Vas-y, on, on va tous en RU, ok Attendez, c'est où RU RU. Ok. okay. D'accord, on va sur le RU <rire> Ah oui, regardez, il y a quelqu'un qui est loin du rue. Ah non je suis avec vous là, non Attendez Ok on ça. est tous les quatre, on est tous les quatre Ok non, Je suis là aussi, ouais bah, Par où est-ce qu'ils peuvent arriver là les ennemis grosso modo euh, Par la droite, ils vont arriver euh, par notre droite là Qu'est-ce que... Attends, t'es où T'es où, où pour dire la droite, ça, je comprends là. pas Mais non, mais c'est qui là Ils vont arriver par la colline où on était euh, tout à l'heure Ok, ok vas-y Ils arrivent par RU ils, arrivent là, ils arrivent par là Il y a des mecs là, là non Là où je vais Ok, non, ça marche fait. Ça marche, vas-y gros Attends, tu peux, euh... tu peux orienter la, la mitrause vers là où ils vont arriver Bien oh. sûr. Yuna Oui. C'est ce qu'on va faire, qui sera encore mieux. Ah, oui, Regarde. Okay, okay. Viens ouais. ici. Enfin, vous êtes où Regarde, viens. Ah, merde, excuse-moi. Euh, derrière la maison. Là, c'est moi. Là, ouais, je suis là. Et là, tu, Après, te, mets, tu te mets ici. Faire Regarde. Un aussi, tu te mets avec ce contre, avec ce contre tu check comme ça. Ils vont. Ok. Pas toi, je, je pense que tu seras mille fois mieux. Ah oh, Mais j'ai peur qu'ils viennent de. La... Qu'il y... y en a qui sont dans la montagne. Euh... Ouais, mais vas-y, ok. Ça a commencé là Ouais, ça a commencé. Mais, mais tu sais que. Tu sais qu'en fait, on peut juste attendre qu'ils prennent le point. Et euh. Franchement, ouais, non. Ils, Ils, sont arrivent par là où dit. Ils arrivent par là où t'as dit. Tu les vois Ouais. T'as un snipe Ouais. Il m'a eu. Ah, si vous avez pas dit non, peux ça, très, peux très, peux très. Tu peux me reste De ouf. Je te vois, je te vois là. Je ouais. tu un mec. Ouais. Je crois. Tu, tu m'as là Je te reste. C'est possible bon, ça? What the fuck, mec, t'es un génie. J'ai failli te mettre un giga coup de couteau par contre. C'est pas grave, frérot. Qui a terre venir dans ma maison, les gars, par contre. Dans la maison où je suis chaud, je suis caché dans un coin et ils vont venir. Oh, ok, je les vois. C'est moi, c'est moi! Oh putain! Je j viens d'en votre... tuer un qui flanquait, il reste un sniper en fait. <rire> oh putain. En fait j'ai un contre-jour, je n'y vois rien. Il est où Juste en face, Hello. juste en face de moi. Il y a un mec derrière, je sais pas pourquoi. J'en ai, ai tué un. Hein. Bien joué, ça flanque à gauche. Un qui part à gauche! Oh, je suis morte! Par où? Tu sais où? Bah, devant, devant, euh. Derrière toi, je crois! Il m'a rushé, il m'a rushé, gros! Nice, oui. bien joué! Un autre à gauche, un autre à gauche! Non! Il était trop rapide! Qui... Du coup, il est, euh, il est sur le bord de mer! C'est qui... qui qui m'a tué en. qui m'a rushé en oscope là? Je peux demander une réanimation! Ah, faut respawn? Ouais, faut respawn! Okay. Comment ça, respawn? Le, le, la, ah, parce la, que moi je pensais que c'est l'animation! appuyer sur espace! Ah bon? Ah. Ok, j'ai respawn sur toi, je suis sur toi! Vas-y, bah là, faut y aller, c'est ça? Mais il faut rester combien de temps sur l'objectif hein. Mais là comment on fait pour se reconnaître euh, Là en fait l'objectif c'est de planter la bombe donc eux ils l'ont toujours pas planté Si on l'entend pas c'est qu'ils l'ont pas planté Un mort J'ai fait une collade je crois Et c'est moi, je suis foutu, je suis derrière vous hein. Ah ils ont planté là Ouais, je suis en train de désamorcer Nice, je suis avec toi C'est bon j'ai tué l'autre, j'ai tué le deuxième. C'est vous qui me tirez dessus Ça arrive d'en face, ça arrive d'en face. C'est ah moi, c'est qui... moi, c'est moi, c'est moi c'est moi, qui okay. les ai push et je, je les ai invités. Ok, d'accord, excuse-moi. T'inquiète. T'es quoi, attends, le move de génie c'est de se mettre là-bas en fait. J'avoue, en vrai, faut, faut peut-être s'avancer un peu, non Ouais. Je vais rester dans, dans la maison de moi. 8, 8, vous y allez et vous désamorcez. C'est appuyer sur E pour désamorcer. Hein. Vous verrez pas que ça désamorce, mais ça désamorce quand même. Ça fait un petit clic quand vous désamorcez ou quand vous amorcez une bombe. J'en ai buté un encore. Il est sur moi. Oh non il m'a le. Frustrant. Déploie-toi hein. Ils arrivent hein. ils sont en face. pile en face. Fais gaffe, fais gaffe. Moi je suis dans la maison, j'attends qu'ils rentre. Merde non, c est... C est... Deux pâchent, deux qui pâchent. Ba... des animaux. C'est Trinity qui m'anoscope comme une sauvage C'est moi, c'est moi Tu m'as fait peur. Putain. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment. hein c'est qui dans la grande colline tout en haut Ah oh, c'est vous. Bon. C'est moi. Ok, je suis avec toi dans le bâtiment. Ils adorent flanquer par, le, par la mer, du coup je vais me mettre du côté de l'eau. Moi ouais, je bouge pas, hein, je vais attendre... De... Ça vient par l'eau, ça vient par l'eau, je crois. Ils sont combien Ils sont tous par l'eau C'est okay, moi. Vous tu m'avez tué, tu m'as tué. Nice! <rire> oh non. <rire> Cola, NON En vrai je peux bien Thérèse. raise bah, j'ai abandonné Non mais respawn, respawn ça sera plus rapide T'inquiète Là on joue bien, on joue bien Wouah mais on... c'est trop dur hein, vraiment hein, on, on, je... on, on, on, Honnêtement on se démerde super bien l'équipe Je peux te go, go tenir la position, on les, empê mm -hmm. on les surtout on les empêche de, euh, faire, les, de faire les objectifs Et on est, on est très très bien J'ai spawn sur vous là Aïe ah, yeah Je me suis fait sniped ah, Ils sont au snipe, ils, sont, ils arrivent là, ils sont sur le point quasiment de gauche Ok J'arrive à gauche, j'arrive à gauche, Ouais aider Qui, qui ou... Non c'est moi putain, c'est qui qui m'a encore tué c pas, là, pour moi c'est... le ah, coup c'est pas moi <rire> <rire> Je te visais mais j'étais pas tiré tu vois. <rire> ça, ça flanque, euh, gauche, non, alors... Le hein. alors Malatazar à gauche, moi, toi, à gauche dans okay, la, la rivière t arrête, t arrête. À gauche dans la rivière les gars c'est en train d'avancer <rire> Dans le doute je préfère te tuer <rire> Ouais ouais t'inquiète Essaye de reconnaître mon skin, je m'avance beaucoup avec mon sniper hein. Ouais. Ok je te vois t'es en train de flanquer sur la droite là Ouais je fais toujours ça gros Et bon, bah on a gagné oui, je crois Allez C'est tellement dur c'est vrai ce C'est grave dur hein, quand on voit pas Non mais c'est un enfer hein. Mais honnêtement si, si tu, On était les mieux placés pour gérer notre com Grenade déployée Je, je, je, je on vais on va, on va essayer de faire une nuque les gars Objectif tuer le plus de personnes Possible sans mourir ok Giga mal, les gars. Il y a une, y a une stratégie comme euh, comme sur code pour comprendre les points de réapparition, etc. Ah, ouais, Mata, tu joues comme ça! <rire> Mais vous êtes tous en train de venir sur moi! <rire> moi j'ai peur, moi! Bien dit, frérot! Oh non, ça repère tout le. <rire> Ouf! Ouf! Oh le mec ah, il est ouais. pas naïf hein. avec sa Thompson hein. Pas naïf du tout Mais c'est bien tu peux faire des jolis petits enchaînements plutôt sympas non. Je, je cours après un mec Je crois que c'est toi Chou je sais pas pourquoi C'est bon c'est euh... pas toi Putain, je peux te venger. Oh, T'as plus de vie. J'ai décimé ton équipe. J'ai décimé ouais. ton équipe, Yuna. Mais, mais effectivement, je n'avais plus de vie. <rire> <rire> ah, J'étais dans un merde. Ah là, t'étais. Ouais. Enfin, J'étais cuit. T'en penses quoi Honnêtement, les gars, on va commencer par les, euh, pour le monde, par les points positifs. Les armes sont grave cool. La maîtrise du jeu est rapide. Euh, les différents modes de jeu que tu peux créer grâce à, au, au truc qu'ils ont, euh, qu ont créé là. Le mode portail, c'est... insane. Le truc qui me dérange le plus, c'est euh, c'est les serves Le fait que les balles passent à travers, après je pense que c'est parce que le, le jeu vient d'arriver, etc. Mais euh, sinon les gars, euh, pépite hein. Pépite pour le moment le jeu, hein. C'est live hein, on a commencé là. Ouais ouais, c'est là, là c'est go. Euh, je veux un orbi en face de moi. Vas-y, fume-le. Fume fume-le, fume-le. Berdy est mort. Nice, bien joué Moi je suis dans le changement mais j'arrive Du coup je me casse C'est toi qui as sauté Je suis ouais, toi, le... derrière, derrière toi mon frérot Ok, okay, okay C'est moi, c'est moi Yes Moi j'ai ouais. plus de, de balles hein. Oh, merde euh, Mierda euh, euh, Soy espagnol ma friend Amigo <rire> Ouais <Elle rire> est... un euh, peu les rushs hein. oh. Il a raté sa balle, il a raté sa On la... trace, on trace Je passe devant Vas-y, vas-y il est là, il monte les escaliers Here we go, il we go Il va t'entendre dans un angle Ouais Moi je suis tout tout tout en haut les gars Il l'a eu Tu l'as eu Ouais je l'ai eu Oh je suis tout en bas A kill Mabzuel et Skyros Si Ok je te vois, je, je suis en bas, je vais monter vers toi par les petits escaliers. Et merde. Non, il m'a tué. Ok, il y a un mec qui a tiré du, de là-haut. Je monte. m'en Skyros. Skyros. Ah, il m'a. Il... Vous êtes où, vous, à peu près Il knife you Il knife me. Oh, holy crap. Oh Oh, écoute, oh. oh. Oh. oh... Tu laisses nez pas c'est je suis devant toi C'est moi, c'est moi, c'est moi bella con uh, Skyros Ok, Norby et Birdie, il reste plus que Maps et Sky C'est toi Oui, oui, derrière toi, fais gaffe, c'est qui Ok, c'est chaud es me, me. Okay. C'est l'amigo, c'est l'amigo <rire> Bah vas-y, bah, <rire> on monte pour la hauteur Fais gaffe, il Sky en haut, je crois On oh, le tue, on oh, le tue attends, je viens avec toi Nice Oh quoi, je me suis fait Non Il est là-haut Je croyais que c'était toi derrière moi non, ah non, ah non Mais Chazy, il était là-haut Non, mais dis pas bien. que t'es mort-mort Euh, si. Oh non... Soy, soy, soy, soy tu amigo, no problemo. Vous finissez ça, vous gagnez. Euh, oui. il reste que moi et toi, Cho Si. Ok. Y a, y a moi aussi. Ah non, y a Mata Ok, c'est bon, c'est Y a, bon, a quelqu'un qui est tout le temps, je peux voir la map depuis... Vous êtes deux hein, sur le. Sur y, a, y a que Sky et, et, et Mabs là. Hein. Pouf Qui c'est qui, qui vient de se faire shot tuer comme Skyros Bef. Bien joué, bien joué. Nice. Je vais monter là-haut. Una vida con Skyros! Ok, vous êtes là It's vous me, êtes en it's me! Front. Mario! Mais go, it's me, it's me! <rire> <rire> Attention! Ok. D'onde es Skyros? Trick shot? Oh, est Skyros? Trickshot? Mata! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Eh, si, si, si, oui, il reste, il reste qui du coup? Uh, Maps well. Euh... Mabswell Maps Mabs et une vie de Sky aussi. Oh, non Tres player. C'est qui C'est qui euh... qui... Ah oh, Oui Mais non, il est en haut Amigo, euh, chaud Il est à côté de toi <rire> Oh non Oh non A tirer à côté <rire> Es la mierda Oh, oh non C'est chaud, c'est macho Es mi, es mi Amigo non une et tu es Mabz et non Il reste une, euh, et, une vie, une vie, une une vie et, ouais. et amigo, non hay buretas en el pistolero. Ah. Oh, <rire> mierda, mierda, on a la, la grutas, la grutas. señor senior, la grutas, la grutas. Ah, la grue. Si, non, si, je si, si, si, si. Ah, pas d'eau pas d'eau ah derrière nous ah, si. donc oui bien, non, non, non on a gagné es gagné. Buen, es, buen, es buen. on a gagné alors c'est si. deux d'affilée let's go oui bala bala bala bala bala bala En bala bala bala bala bala bala bala